Oh, oh, oh. oh, salut, je me pratique à dribbler pour faire rebondir le ballon sur le sol pour ma partie de basket de cet après-midi. Mon entraîneur m'a dit que c'est très important de me pratiquer à tous les jours. Lexi, Lexi, as-tu bientôt terminé de te pratiquer? Moi, j'ai hâte d'entendre l'histoire de la partie de basket d'Alphonse Alozard. Oui, oui, ça y est, je me sens prête pour la partie maintenant. Ouais! Je te raconte l'histoire avant d'aller jouer. Enfin! Hey! Ah, mais non, je... merci, <rire> je vais <te> dire, Lexi. <rire> je comprends ton impatience, ouais. alphonse Alphonse Allozor s'apprête à jouer une partie très importante. Oh. C'est la dernière partie du championnat. Mm -hmm. Si son équipe gagne, ils vont tous avoir une médaille d'or! Wow! <rire> la médaille d'or! Oui. <rire> Ils affrontent les tyrannosaures russes. C'est oh. la meilleure équipe. Thierry Tyrannosaure, le frère d'Alphonse Allosaure, est très, très fort et bon et grand. Oh, et et... Je sais, je sais. Les tyrannosaures russes gagnent toujours. Alphonse ne gagnera pas. Ah, c'est ce qu'on va voir. Oh. Raptorex, le nouvel entraîneur des allosaures, ouais. encourage ses joueurs. Oh. Allez, allez, mes petits allosaures! Vous êtes les plus rapides! Vite, vite! On déjoue les grands tyrannosaures russes! Vite, vite, vite! Mais, mais c'est trop difficile quand on est petit de gagner l'équipe des grands. Ah! C'est ce qu'on va voir! Oh. Les deux équipes travaillent très, très fort. Ils courent d'un côté à l'autre. Oh! Et personne n'a encore fait de panier. La partie est presque terminée. Oh, mais c'est Thierry, Tyrannosaure qui a le ballon. Il va faire un panier, c'est sûr. Oh, oh, oh, il avance. Mais qui qui s'approche à toute vitesse? Ah, Alphonse à Oui, oui, il réussit à prendre le ballon. Oh. Il se sauve de l'autre côté. Les oh. Tyrannosaures russes n'arrivent pas à l'arrêter. Oh. Il arrive au panier, il court, il saute et... de la fin de partie. Oh, les alozars ont oh! gagné. Et oui. <rire> <rire> ah ouais. Oh, Charlie, hein? je dois maintenant aller jouer ma partie de basket. Ah oui, bonne chance, Lexi. Et merci beaucoup pour l'histoire. Ah, ça me fait plaisir. <rire> <rire> Bravo. <rire>